Bonjour, active les sous-titres pour lier les paroles parce qu'entre nous on comprend pas tout ce que je dis et puis tu pourras chanter avec moi On m'a dit que si j'étais stressé ou si j'étais pas concentré Je risquais de me faire coller, on m'a dit fais du hand Mais non ça dit hand spinner On m'a dit je vas à 12h, si tu veux pas repasser l'heure Look to Spin the spindle in a J'aime Olivier, N'oublie pas de liker Et bien sûr, commenter Je le tourne, Je regarde Je démonte Je freestyle Je les collecte, je les empile Je les pète et je les emprunte Je les échange et je les revends Et je les fais tomber tout temps. <'en fait> le temps Pourquoi tu fais tourner? Est-ce un moment approprié? Fais gaffe de ne pas te faire tomber. Son bord va te confisquer Moi, je dis, vas t'abonner à ma chaîne. Ça va marcher, ça va marcher Ça bon, va, ça marche Oui Y'a combien un... C'est excellent hein. Ça fait un effet et tout Non, lui, si je le mette, il va tomber Oh oui six Oh oui Oh oui 6 J'ai reçu le défi